Konnichiwa San c'est mémoire de légende et bienvenue dans l'épisode 12 à la recherche du phénix, partie 2 Ça y est, j'ai enfin trouvé un titre Je suis vraiment content de vous retrouver après tout ce moment d'absence euh, On va bien évidemment, sans plus attendre, terminer cette sagrée mou hein, Je ne me suis pas arrêté en si bon chemin euh, D'ailleurs je ne comptais pas m'arrêter tout simplement Mais bon, sans plus attendre, on va aller continuer tout de suite Donc rappelez-vous, on avait retrouvé... Euh, Enfin, la mère de. Enfin, notre grand-mère plutôt, euh, euh, Inesan, nous avait envoyé un message comme quoi euh, Iwao Azuki, donc le père de Ryo, nous avait euh, laissé un petit médaillon, euh, une empreinte, euh, l'empreinte des Azuki, à l'âge de ses 10 ans, qu'il devait justement récupérer, qui est transmis de génération en génération. Et du coup, euh, ce petit truc va peut-être nous permettre de récupérer ce médaillon qu'on recherche le médaillon du phénix. Donc là, nous avons une cinématique en plus. Ah, mais c'est euh... Oh. C'est le fils de Chen. No way! You're working with Landy? If I was... Moi, you... Uh. <coughs> Ce qu'on va peut-être faire la prochaine fois quand on aura un, un combat C'est que je vais rebasculer de la manette au joystick Comme ça vraiment on aura les... On aura vraiment... Euh, pas l'envie mais on aura vraiment la sensation d'avoir un vrai jeu de combat Du coup, puisque c'est vraiment bien mélangé Alors on s'attend pas tout à gagner je pense Tiens, je suis en train de me faire démolir. Ah. ah bah, en plus il euh, n'y avait pas de vainqueur à tous les coups If I continue, then I'll fail as your bodyguard. A bodyguard? Father told me to guard you. What? Calm down. If you don't live, it'll be a problem for us. What you mean? You still don't realize your role, do you? If Londi gets that mirror, no one can stop him. Hurry and find that mirror, before they suspect anything. Londi <laughs> sama The Phoenix Mirror Allez, bah du coup, sans plus attendre, on va aller tout de suite aller chercher ce miroir, euh, le, le Phoenix miroir, enfin le miroir du Phoenix plutôt, peu importe le sens dans lequel on le dit, mais on va aller le chercher sur le champ. Euh, Peut-être un autre épisode va arriver... Euh, Peut-être une troisième partie, dirais-je, pour retrouver ce, ce miroir. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Comme ça, on entamera directement le troisième et dernier CD. Ah, Qu'est-ce qu'il a, le petit chat Ah, mais c'est Megumi Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait cette série. Hi Megumi Hi Ado Look, Ado She's licking her fur She's grooming herself. What's grooming ah rien rien de plus banal, enfin juste sa petite toilette. Donc Allez allez on va aller chercher tout de suite ce Phoenix. Alors euh, je suis vraiment vraiment content de pouvoir vous retrouver ça c'est vraiment un bout de temps que j'ai pas fait euh, de vidéo. D'ailleurs je vous annonce qu'au mois de mai euh, j'aurai l'occasion d'aller sur Paris euh, pour un petit euh, moment un peu privé, à dire, un membre de ma famille va se marier, donc ça sera aussi l'occasion d'un autre côté de pouvoir revoir des amis et pouvoir faire des reportages. D'ailleurs, le prochain reportage qui est encore en montage, c'est vrai que j'ai laissé un peu en stand-by, euh, ça sera sur euh, la société 3D Duo que j'avais interviewé en septembre dernier, et qui était donc du coup Look sur soin. le jeu euh, Epiclone yes. qui va bientôt This sortir et qu'on fera une BNP vidéo ensemble. Let's see, it's a sword handguard. Yeah. It was my father's. It's a part of my inheritance. I see. Have you seen this before? Like this design? It might be a family crest. Have you asked Ineson? No, not yet. Well, you should ask her. You're right. I think she's in the altar room. Thanks. Bon allez on va être, du coup aller voir Ah bah c'est bon <rire> On va aller voir directement Inesan Savoir exactement de quoi il s'agit Alors où est-elle Inesan, Inesan Est-ce qu'elle est dans la cuisine non. Ah, non non Altar, altar Ça doit être dans une chambre ou quelque chose comme ça Alors euh, Inessa où elle est Donc là, elle n'est pas ici Est-ce qu'elle est de l'autre côté A vérifier This was at the antique shop. A sword handguard. ine do you know anything about this? The snow ring, the two stars, and a sword. That's the Hazuki family crest. And that mirror you're looking for, I wonder if there's a connection. Maybe your father left us a clue. Snoring, two stars, one sword. Thanks. On n'est pas réellement avancé sur euh, la, la définition du... de la pièce mettre en question. Ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va aller directement aller... Euh... Ah bah ben on va regarder la note. Tiens, il y a peut-être quelque chose qui va nous avancer là-dessus. Alors, euh, Snow Rings, non, ça c'est ce que nous venons de voir. Page vide. Ou bon, après c'est l'histoire du médaillon. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans la chambre On va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose Non non, rien de tout ça, moi je veux regarder dans les dans les tiroirs si je peux pas trouver quelque chose assez intéressant. Alors, mis à part des stylos et des calculettes, on va pas aller bien loin. Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui pourrait euh, être important du coup Enfin plutôt, vous euh, avancer euh, à propos de la quête Non, il a strictement rien à part des bouquins. Est-ce qu'il y a pas quelque chose dans l'armoire, justement, l'armoire de l'entrée Peut-être voir. Voyons voir. Alors, on va ouvrir ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est C'est des bottes de. Ouais, c'est des bottes de campagne ou de pêche. Je sais pas ce que c'est, mais bon, ça va pas nous servir à grand-chose. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a Alors là, c'est quoi C'est des baskets. Ouais. Il a strictement rien qui va pouvoir nous être utile. Et à côté, là est-ce que dans le petit petite boîte Non, je veux pas téléphoner ici. Ici, il y a peut-être quelque chose. Ah, une lampe, bah, ça pourrait peut-être nous servir. <rire> voilà. Ça pourrait nous servir quoi qu'il arrive. Et est-ce que de l'autre côté, on peut ouvrir cette boîte Non, on peut pas. Non, moi, je veux pas téléphoner, je vais ouvrir. Voilà. Non, il y a... Oh, ça a l'air de ressembler au botin téléphonique qu'on a en France Donc du coup, on va aller dans le dojo juste à côté euh... yards, yards, je sais même plus si c'était le jardin du coup là je pense qu'il y a une petite dizaine de minutes qui se sont écoulées on va faire un test de 15 minutes Et si vraiment jamais le si jamais le médaillon n'est pas retrouvé dans les 15 minutes on passera à la deuxième partie je pense donc on va aller directement s'y rendre voilà alors alors où est-ce qui pourrait The 8th Principle of Ying and Yang bon ça c'est une devise ou un ou un message Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que ça serait pas une, un rangement d'épée des fois It won't open. It seems to be locked. Ah, donc il faudrait la clé Est-ce que la clé est dans le coin Qu'est-ce que dit la note I found a locket box in the dojo... Ah, je crois savoir où est la clé ça y est, je m'en rappelle. Alors ouais, je pense qu'on va faire ça en deux parties, du coup. Donc on va retourner. On va retourner dans le dojo. Enfin, on va retourner dans le, dans la maison principale. Et on va aller rechercher la clé. Donc ça y est, je me souviens, je pense que cette clé euh, renferme euh, une sorte de sabre. Une épée ou une sa un, un sabre ou une épée. Et je pense que c'est peut-être ça qui va nous permettre d'aller rechercher le médaillon. Ça y est, je m'en rappelle. Ça faisait vraiment ça faisait très longtemps que je pas fait... Euh, cet épisode alors une petite chose que je voulais aussi vous imposer c'est que quand chenmu 1 sera fini on va mettre en stand-by la saga une fois de plus mais on se retrouvera à la rentrée donc septembre 2017 ou peut-être un petit peu avant on verra bien sur chenmu 2 comme ça on pourra euh, euh, se battre on pourra passer directement sur la suite, donc Chain 3, euh, qui, je vous rappelle, doit doit sortir normalement en décembre 2017, si tout va bien. Donc on va demander. À Inesan. Yo San. Also, do make more of an effort. Yes. Bon, voilà. Pas réellement nous aider. Donc il faudrait essayer de retrouver cette euh, cette clé. Ah, est-ce que elle est dans la chambre de Iwao On va voir ça tout de suite. J'ai peut-être un. On va voir ça Alors C'est peut-être dans les tiroirs On va allumer la, la, la lampe Voilà Alors peut-être dans ce tiroir Ah est-ce que cette boîte renfermerait cette clé Voyons voir ce qu'il y a dedans Ouais bah, bah, bah, Voilà je pense que c'est cette clé qui va me permettre d'ouvrir cette boîte. Maybe this key will open that box. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir y retourner. Et du coup, on va sortir d'ici. Et on va while. se retrouver sur le prochain épisode, du coup. Donc on va faire ça juste avant. Et maintenant qu'on a trouvé, on ferme la boîte et on range. Et on referme l'étagère, plutôt. Enfin, le tiroir. Et ben du coup, on va s'arrêter en bon chemin sur ce 12 épisode, merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ce qui me fera énormément plaisir, lâcher un petit com ça fera toujours plaisir, d'ailleurs ravi de pouvoir vous y répondre après ces temps, semaines d'absence, on se retrouve pour le 13ème épisode de Shenmue à la recherche du phoenix, partie 3, Sayonara Tomonachi